Bonjour madame Bonjour Vous allez bien Oui ça va Lancé en janvier 2022 au niveau national, le dispositif France Rénov s'est déployé depuis le mois de juin sur le territoire de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. Ainsi, des conseillers, après demande des administrés, se rendent chez l'habitant pour étudier leur situation. Quand on arrive chez l'habitant, en fait, on rentre dans la maison, bien évidemment. On prend une feuille de route, en fait, qu'on a individuellement et on rentre, en fait, tous les coordonnées de la personne, c'est-à-dire son âge, son nom, son prénom son adresse son numéro de téléphone son adresse mail pour pouvoir la contacter euh, après après cette étape là en fait on fait l'inventaire en fait des appareils qu'elle a chez elle la consommation la durée d'utilisation dans un troisième temps en fait on passe partout dans la maison en fait pour repérer les dimensions des ouvertures en fait donc les fenêtres et les portes France Rénov en fait aide euh, le public en fait avec ma prime Rénov donc c'est tout ce qui est isolation énergétique du logement donc isolation de la toiture hein, mmh. Donc, isolation des murs aussi, protection des fenêtres. Et euh, aussi, on a des aides différentes aussi avec EDF, donc les aides agées au plus, en fait, qui consistent à installer chez la personne, en fait, des brasseurs d'air, des, des chauffe-eau solaires, des climatiseurs à moindre coût. Afin d'accompagner et guider les habitants sur les aides possibles, les conseillers France Rénov se rendent disponibles de plusieurs façons. Alors c'est très simple, il vous suffit de composer le 3620 et vous dites énergie et vous serez redirigé vers le conseiller France Rénov' de votre commune. On est réparti par zone géographique et chaque conseiller a sa zone d'intervention. On est en partenariat avec les communautés d'agglomération, donc on participe à des permanences sur les communes et aussi dans les maisons France Service. Donc euh, voilà, dès que vous entendez qu'il y a une permanence sur votre territoire ou dans votre commune, il ne faut pas hésiter à, à vous y rendre et on sera là pour répondre à vos questions. La rénovation énergétique de votre habitation peut concerner l'isolation de la toiture et des murs, les protections solaires des fenêtres, le remplacement des menuiseries. À cela s'ajoute l'aide Agir Plus qui permet de bénéficier de climatisation, brasseurs d'air ou chauffe-eau solaire. Bref, de quoi œuvrer pour la planète tout en faisant des économies.